Le matin, je vais soucrier acheter le poisson et après, je, une fois que les achats sont terminés, je ramène la, la marchandise en camion et je viens travailler dans l'atelier. Pour la l'ambiance est bonne, Ça, c'est sympa parce qu'on est une bande de collègues, tout le monde connaît, donc l'ambiance est bonne. Par contre, il faut aimer se, le, se lever très tôt, parce que bon, quand je vais soucrier, généralement, je commence à 5h30 le matin, donc il faut aimer se lever de bonne heure. Euh, après, il faut ne pas avoir peur de prendre ses responsabilités aussi parce qu'on doit, euh, doit regarder la qualité des produits et on doit être très très vigilant au niveau des prix, des ordres d'achat qui nous sont donnés par le bureau ici. Un bon acheteur, c'est une personne qui doit se faire respecter aussi, entre guillemets, sur la clé. Par contre, on a un métier dur, quoi. ça il faut le savoir. Il faut, faut se lever de bonheur, euh, on sait toujours à quelle heure on commence, on ne sait jamais à quelle heure on va finir. Euh, on ne sait, qu enfin, sait jamais à quoi, à quoi s'attendre dans une journée. Quoi. Après, euh, bon, ça, ça, bon, ça, ça fait partie du boulot, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, finalement tout. tout. Tout. Tout. Moi, dans l'ensemble, parce que j'apprécie mon métier. Ouais. Ouais. Je ne me lève pas encore à reculant, donc ça va. Pour un jeune qui voudrait faire euh, entrer au brisant, ou... oui. il se destinerait vers ses métiers-là En tout cas, c'est ouais. plus, plus général. Qu'est-ce que vous lui diriez Qu'il vienne. Viennent. Au contraire, euh, la, la, chance, la, la chance que risque reste, que reste, enfin, ce gamin, c'est qu'en ta compte, il aurait des anciens comme, euh, comme moi, comme les autres, qui seront là pour le former. Parce qu'en par de compte, c'est un métier qu'on apprend quand même sur le temps. Mon métier, j'ai appris ça fait 26 ans, les anciens qui m'ont formé, et, euh, voilà. c'est un métier qu'on apprend sur le temps. Même si maintenant il y a des écoles de mariage, il faut ne faut pas se leurrer. La base, ça prend à l'école, mais le métier, ça prend à magasin de marée. Et moi, je dis que... Il est temps que les jeunes arrivent. Ouais.